Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur le hashtag AllSkill, Alors qu'est-ce que c'est C'est tout simplement une petite montage vidéo euh, oui, euh, bah oui, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre Donc pour ce qui est des règles, c'est dans la description, alors euh, à vous de voir euh, Je pense que la vidéo sera en retard par rapport au concours étant donné que là où je vous parle, on est le 28 février Et le concours se termine le 28 février Enfin bon, c'est pas grave, je ferai ça juste pour le fun, euh, vous verrez de toute façon la vidéo euh, Donc je fais ça avec un montage Android, euh, donc peut-être que ça sera pas ouf mais bon, c'est pas grave Bref, sur ce, je vous dis bonne vidéo et c'est parti Ok, d'accord. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, bah du coup, euh, on va faire un petit chemin. Euh, ouais. Mais... Oh, le fumier Net. HA! <laughs> Got him! HA! <laughs>